Souvent, on sait qu'on veut agir dans ce monde, mais alors voilà, et en fait, avant d'agir, il faudrait avoir trouvé sa voie. Ça, c'est une question qu'on a souvent rencontrée chez tous les porteurs de projets qu'on a interviewés, parce que finalement, ils disent qu'il a fallu qu'ils trouvent quelque chose au profond d'eux-mêmes pour être réellement qui ils sont et pour avoir suffisamment d'énergie pour s'investir pleinement dans un projet. Et pour ça, justement, on veut inventer et créer tous les outils qui vont aider les individus à trouver leur voie. Parce qu'on considère que plus chacun trouve sa voie, mieux le monde se porte. Et là, on a besoin de vous, parce que ben, pour monter ces outils et les inventer, euh, on a besoin de moyens. Cliquez sur notre crowdfunding pour venir nous aider. Chacune de vos contributions sur notre crowdfunding sont déductibles de vos impôts à 66%. Ça veut dire que si vous mettez 100 euros, ça ne vous coûte que 33 euros. C'est pas mal, non vous, ça vous permet de trouver votre voie. Nous, ça nous permet de construire les outils qui vont en aider encore plus. Alors, cliquez sur le lien à tout de suite.